Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment je réglais chaque percussion du Drum brut Impact. Et en fait, il se trouve qu'en live, j'augmente la machine pour lui donner une plus grande variété de sons, pour faire varier d'un morceau à l'autre. Donc je vais lui apporter euh, différentes choses. La première, c'est que je vais compléter euh, le son du Drum Brut Impact avec un deuxième synthétiseur, qui est la noucherie de chez Mutable. Je vais vous faire écouter le son du Drum Brut Impact tel qu'il est au naturel. Voilà, et du coup, je lui fais contrôler en midi euh, le synthé qui est ici. Donc je sors en midi du Drum Brut et je rentre dans le synthé. Là, le but, c'est pas de modifier le son du drum Brut Impact, c'est de lui apporter euh, une variété de sons vraiment différents. Le kick, je vais pouvoir lui amener une couleur euh, un peu différente. En plus, hop. Voilà, et même chose pour la caisse claire. Vraiment en complément. Pour les charlets pareil, en fait c'est une machine qui comprend de base tout ce que va lui envoyer le drum brut. Voilà. Et du coup, tout est reconnu. La deuxième chose que je fais, c'est que je peux utiliser en fait toutes les sorties et je peux leur faire contrôler un peu euh, toutes les machines que je veux. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'était d'utiliser par exemple cette, euh, cet oscillateur numérique qui sera contrôlé par le charlet ouvert, qui se trouve là. Et ça peut nous faire des choses assez rigolotes. Pour ça j'ai besoin de lui donner vraiment une, une forte valeur de trig donc je mets le volume du drum brut à fond voilà et ça nous donne ça Et du coup ce que je vais faire en dernier c'est que je vais faire moduler le timbre du bread avec euh, l'onde carrée du phase lock loop qui se trouve ici. Et voilà, à bientôt